Bonjour à tous, oh bah, j'espère que vous, vous passé une bonne journée. Euh, alors aujourd'hui on, on va parler de SLO. Donc, je ne sais pas si vous êtes, connaissez la pratique des SREs, donc SLA et SLO. Donc on va se baser essentiellement sur l'utilisation des frameworks SREs euh, qui vont nécessiter notamment de l'observabilité. Et on va voir que je vais introduire un, un framework open source qui s'appelle Captain. Et on va voir qu'on peut faire plein mal de choses avec. Et, euh, et on va surtout, je vais expliquer pourquoi euh, ce framework existe et euh, à quoi il va vous aider. Alors, petite introduction. Donc, qui je suis Je m'appelle Henrik Rexed. Je travaille pour Dynatras. Je suis euh, euh, Cloud Native Advocate. Euh, et donc, ma spécialité, c'est tout ce qui est Kubernetes, euh, tout ce qui est SORIZ, euh, tout ce qui est Open observ Observability. Et, euh, Oh, oh, oh, oh, avant d'AndinaTrace, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'ingénierie de la performance. J'étais développeur aussi. Et, et puis donc du coup, l'ingénierie de la performance, c'est quelque chose que, qui est dans mon cœur. Et donc c'est pour ça que j'anime une chaîne YouTube avec d'autres spécialistes qui s'appelle PerfBytes. Donc c'est l'icône que vous avez là, le deuxième icône. Et donc c'est une chaîne qui va permettre de donner des, des tutos. Des explications théoriques sur comment bien faire de l'ingénierie de la performance, parce que l'ingénierie de la performance, il y a des de méthodologies derrière, il n'y a pas de l'improvisation. Et enfin, euh, il y a moins d'un an, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Easy Observable. Donc, Easy Observable, c'est euh, une chaîne YouTube pour fournir des tutos sur l'observabilité. Euh, je ne parle pas de Dynatrace, je parle essentiellement de tout ce qui est framework euh, open source, euh, expliquer la valeur d'un framework en, en, en particulier et puis donner un exercice ou une explication de sur, sur la valeur de, du framework. Et enfin, euh, le dernier logo, si vous ne le connaissais pas, c'est CNCF. Donc, je suis euh, membre CNCF, je travaille dans plusieurs groupes au sein de CNCF, donc tout ce qui est Open Telemetry, dans un côté, et aussi tout ce qui est sur euh, l'observabilité sur Kubernetes. Allez, on va commencer. Alors quest si vous restez avec moi J'aimerais bien que vous restiez avec moi quand même. Qu qu de quoi on va parler et de quest ce que vous allez apprendre pendant ces 45 prochaines minutes Plusieurs choses. Première chose, comme, on, comme je l'ai mentionné en début, on va parler de méthode SREs. Donc, si vous ne connaissez pas la méthode de SREs, on va faire une piqûre de rappel. Qu'est-ce que c'est Quelle est la valeur euh, de base Et surtout, on va s'atteler sur ce qu'est ce qu un SLI et ce qu'est un SLO. On va bien voir que derrière, il faut de l'observabilité. S'il n'y a pas de données, on ne peut pas mettre en place cette méthodologie, donc on va rappeler que l'observabilité en général est importante et, euh, et, euh, et présenter quelques frameworks open source qui, est, qui sont présents. On va faire une petite piqûre de rappel sur Prometheus, puisque dans la démo, on va parler de Prometheus. Donc Si vous ne connaissez pas Prometheus, je vais rappeler ce que c'est. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent et utilisent Prometheus, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Et enfin, ça me permettra de commencer à présenter Captain, Expliquer ce que c'est et on finira par une petite démonstration. Est-ce que vous êtes prêts Voilà, parfait. Alors, on ne fait pas simplement du SREs. C'est une méthodologie, je pense que vous connaissez tous DevOps. DevOps, c'est super connu, c'est une méthodologie, mais il n'y a pas d'outils. DevOps, c'est juste une méthode. Il n'y a pas d'outils et d'applications pour mettre en place une bonne pratique DevOps. SREs, c'est l'inverse. Alors, on va rappeler un petit peu, on va retenir dans le passé, pour ceux qui. Euh, pas vécu cette, cette, cette période. Il y a une période dans le temps où on n'était pas du tout agile, on n'était pas du tout DevOps, et du coup, on, avait, on mettait en place, on avait une barrière entre, guillemets, entre le développeur et la partie exploit, la partie prod. Ce mur était présent, et il y avait des vrais combats qui s'installaient entre le dev et l'exploitant. Euh, parce qu'en enfin, en réalité, il y avait deux objectifs différents. Euh, moi, je suis dev, mais moi, je veux l'innovation, je veux de l'agilité, je veux amener des choses, de la valeur euh, au sein de mon application. Alors qu'en tant que quand je suis en prod, moi, je ne veux surtout pas toucher la... la si c'est stable, je ne touche à rien. Donc je veux de la dispo, je veux de la stabilité. Donc du coup, on, a, on fait des tests de notre côté, côté dev, on valide, mais la partie exploite a différents critères et différents objectifs, donc on a des rejets et on peut avoir justement des conflits qui sont assez importants. Donc les choses ont changé. On a introduit à l'agile, méthode très intéressante. On a introduit DevOps, c'était super, et, mais on n'avait pas d'outils... Pour euh, modéliser et suivre en temps réel euh, l'évolution de la stabilité et de la performance de notre, de notre système. Donc l'idée, c'est d'avoir un product owner et on va travailler dev et euh, SREs ou exploit pour euh, définir ces objectifs ensemble. Donc on va définir des critères qui vont être liés sur la partie perf, comment, un système est que, euh, comment on peut mesurer en prod que mon système est bien performant, comment « Peut-on mesurer que mon système est disponible ?» Et bien entendu, on a plein de critères divers et variés. Et pour ça, on va utiliser des SLA et des SLO. Le concept des SLA et des SLO, c'est d'identifier des, euh, des, en fait, des problèmes avant qu'un utilisateur puisse le détecter. Et encore, on va voir, on a une notion d'objectif, c'est les SLO. Donc, de manière générale, quand on suit des objectifs, souvent on se challenge. On a tendance à dire « Ah, on va, je vais, on, va pas, on va essayer de, de me challenger, je ne vais pas l'atteindre, c'est sûr. » Mais dans la pratique et service, il faut avoir des, des objectifs atteignables. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce qu'on va voir, derrière, il y a des choses qui sont calculées, notamment le budget. Alors, le SLI. Rappelons. Le SLI, ça veut dire Service Level Indicator. Donc, on se dit, c'est une métrique. CPU, temps de réponse ou autre. En réalité, non, ce n'est pas tout à fait une métrique. C'est un ratio. Le, la méthode de calcul d'un SLI, c'est je prends le nombre d'événements positifs qui sont convenable, divisé par le nombre total d'événements, et je multiplie par 100. On va faire un exemple. Je veux mesurer la performance de mon système. Donc, mon, mon critère, c'est à partir de 5 secondes, qui peut être discutable, on pourrait dire 3 secondes, euh, c'est mon, mon objectif. Donc Je vais mesurer, compter le nombre de requêtes HTTP qui sont inférieures à 5 secondes, et je vais diviser par le nombre total de requêtes qui ont été euh, euh, surveillé dans cette période. Donc là, j'ai mon SLI, je suis, je suis satisfait. Maintenant, il va falloir mettre un objectif en face de ce, de ce de SLI. Donc le SLI, le, le SLO, on va essayer d'identifier la limite où l'utilisateur est insatisfait. Et on va fixer en pourcentage ce, ce SLO. Donc si on reprend sur l'exemple de tout à l'heure, souvent l'objectif, on ne va pas le fixer à 90%, à 95%, on va se rapprocher des 99%. Et après, on, je pense que vous avez déjà entendu la loi des 99,9,9,9,9,9. Euh, plus on, ça, on met de neuf et plus c'est compliqué à atteindre, et plus ça coûte, ça coûte euh, extrêmement cher à fournir, à arriver à cet objectif. Donc là, on va prendre un objectif, on va dire, bah, tiens, moi ce que je veux, c'est qu'en performance, je suis à 99%. Une fois que j'ai identifié ce SLO, je vais pouvoir fixer un error budget. Donc ce error budget, finalement, je prends 100, je retire mon SLO dans 99, il me reste 1%. Et donc après, derrière, je sais que dans mon, mon prod, je fais une release tous les 30 jours. Donc Du coup, je vais évaluer mon SLO sur cette période de 30 jours. Et je sais qu'en prod, sur cette période de 30 jours, j'ai à peu près 1 million de requêtes. Donc si je prends 1% d'un million de requêtes, ça veut dire que j'ai droit à 1 000 requêtes sur 30 jours qui, sont, qui ne respectent pas ce critère des 5 secondes. Alors à quoi ça sert d'avoir ce error budget Donc là, je sais que j'ai 1 000 requêtes acceptées. Derrière, on va identifier ce qu'on appelle un « fast burn rate » et un « slow burn rate ». Alors « fast », ça veut dire « je consomme vite mon budget »,« slow », je consomme doucement. Donc si je suis en production et que je vois que tout d'un coup, j'ai mon total de 1000, et je vois que dans l'espace de une minute, j'en ai mangé déjà 350. Je me dis « Oula, il me reste quand même 29 jours. » Donc je ne suis pas très bien. Donc là, j'identifie que c'est un « fast burn rate ». Donc là, la, la, la manière de traiter l'incident va être complètement différente. Donc là, je vais avoir quelqu'un qui va venir tout de suite sur le pont. On va essayer de, de, de couvrir l'incident au plus vite pour éviter la catastrophe et d'avoir plus de budget. Par contre, je suis en slow burn rate. J'ai une requête dans la journée. Je me dis, j'ai quand même 30 jours pour qu'on sait encore 999 euh, requêtes. Donc là, je suis sur un slow burn rate. Je vais ouvrir un ticket. Les équipes de dev vont le traiter sans aucune urgence, sans aucun stress. Et on pourra gérer l'incident convenablement. La deuxième chose qui est importante dans la partie SREs, c'est l'automatisation. Remove so, euh, told. Donc, donc euh, le concept, c'est qu'on ne va pas faire. On va en retirer toute tâche manuelle et répétitive, au maximum. Donc, je vais forcément, quand je fais de l'exploitation en production, je vais avoir des tâches d'opération. Je vais consommer 50% de mon temps là-dessus. Et l'autre partie, 50%, je vais faire du dev. Je vais automatiser. Alors, pourquoi on fait ça Parce qu'à terme, je prends un exemple. Ben, si j'arrive à automatiser convenablement, ça se trouve, je vais pouvoir passer que 25% de mon temps sur les tâches d'exploitation. Je garde mes 50% sur fondement du dev, et après, je vais pouvoir investir 25% sur d'innovation, sur former mes équipes, euh, amener de la valeur en entreprise. Donc c'est ça la mentalité autour du SRES qui a été introduit euh, il y a plus d'une dizaine d'années par, par Google euh, pour justement amener la stabilité de leur système. Alors maintenant, on a vu que sur la SREs, on se base sur des métriques. Donc, si on n'a pas d'observabilité en dev, en QA ou en prod, on ne peut pas mettre en place cette méthodologie. Donc il va mettre en place de l'observabilité. Donc on va rappeler qu'est-ce que c'est l'observabilité. L'observabilité, ça se base sur des piliers. Il y a plusieurs piliers disponibles. Donc on a forcément euh, les logs. Quand on crée du code, on, on va générer de la log. Donc les logs sont une source d'information très riche. On va se baser sur des événements, donc la plupart des systèmes aujourd'hui, comme Kubernetes, vont générer des événements et ces événements vont être une source de troubleshooting qui va être très très efficace. On va regarder les métriques traditionnelles comme on a pu le faire dans le passé, sauf que ces métriques, il faut qu'il y ait des dimensions, c'est-à-dire capacité de prendre une CPU mais de pouvoir la le, le, de, de la de couper par service, par machine, par autre chose. Si j'ai pas assez de contexte, la métrique va pas me servir à grand chose. Je sais qu'il y a une quelque chose qui va mal. Mais je ne suis pas capable de savoir quel est le service qui va mal. Et enfin, les traces. Les traces très riches pour pouvoir identifier où on passe du temps et être plus efficace dans l'analyse. La, et enfin, il y a le dernier pilier qui est en train de s'introduire euh, dans l'observité, c'est le continuous profiling qui va arriver plus vite qu'on pense. Alors du coup, on regarde le paysage et CNCF. On se dit, bon, je vais mettre ça en place. Il y a plein de frameworks open source. Donc, je vais regarder sur la cartographie CNCF et je me dis, ah, il y a plein de frameworks qui ont été fournis par plein de sociétés très intelligentes et très, très efficaces. Donc, c'est génial, je suis en bonne voie. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde finalement le tableau de CNCF, on se rend compte que c'est un peu ça. Il y en a partout. Il y a des projets un peu partout. Et quand on commence et qu'on ne connaît pas les projets, souvent on se dit, oula, lequel je vais prendre Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ce faut, lesquels projets ont du sens et celles qui ont de la valeur pour vos projets. Donc, sur la gauche, c'est les standards, qu'on va aller voir tout à l'heure. Et sur la droite, ce sont les frameworks pertinents. Donc, sur la log, il y a plein de frameworks de, qui vont récupérer de la log, qui ont de la valeur. Et celui qui est, à mon avis, le plus mature aujourd'hui et le plus stable, c'est FluentD et Flenbit. FluentD qui est sur un système plutôt traditionnel, bare métal, FluentBit plus pour la partie Kubernetes. Prometheus, donc on, on, a, on va en parler tout à l'heure. Prometheus, c'est le standard aujourd'hui pour la métrique. Si vous, si vous voulez, vous êtes de la métrique. Si vous n'avez pas Prometheus, c'est qu'il y a un problème. Et enfin, Thanos, c'est pour du Prometheus distribué. Thanos, ça a vachement de valeur. Et enfin, sur les couches basses, on a Jaeger pour la partie tracing Cortex, qui est un standard aussi de, de, de tracing et de métrique et enfin, euh, Grafana pour la partie visualisation. Sur la partie standard, on a OpenTelemetry. OpenTelemetry, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le deuxième projet le plus gros après Kubernetes chez CNCF. Euh, donc, obje, L'objectif d'OpenTelemetry, c'est que je ne fournis pas une solution, je fournis un standard. Une manière standard de produire des métriques, une manière standard de produire des logs, une manière standard de produire des traces, etc. etc. Une fois que je suis dans un standard, après je peux envoyer mes, mes, mes métriques, mes données, dans n'importe quelle solution du marché. Cloud Immens. Alors, je l'introduis parce qu'en fait, Captain se base sur Cloud Events. Euh, c'est un framework d'échange dans le cloud euh, qui, a, qui a standardisé des échanges HTTP pour faire des événements cloud. Open Matrix, donc c des Metrics, c'est standard de métriques. CD Events, c'est le petit frère de Cloud Events. C'est pour tout ce qui est de delivery. Donc on s'inspire sur les Cloud Events et on envoyer des événements pour déclencher des chaînes d'automatisation. Et enfin, Open Slow, c'est un standard pour définir CSLO. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a chaque outil à sa manière propre de définir des SLO. Donc en mettant en place un standard, au moins ça évite de revenir en arrière dès qu'on doit changer d'outil. Alors Prometheus. Prometheus est un fournisseur de métriques. Et je vais vous, brièvement vous décrire l'architecture que vous pouvez avoir dans Kubernetes. Donc quand vous installez Prometheus dans Kubernetes, bon, déjà on utilise l'opérateur, l'opérateur de, de Prometheus, qui va déployer plusieurs composants. Le Premier composant à cœur, c'est le Prometheus Server. Ce Prometheus Server va avoir en fait à l'intérieur trois composants majeurs qui ont un rôle important. Le premier, c'est Scrap. Scrap Scrapping. Euh, Prometheus n'a pas de métriques. Il va aller piocher des métriques sur une application qui, elle, expose des métriques. Donc la première composante va chercher les métriques et après, il va utiliser le deuxième composant qui est la Time Series Database. Et enfin, derrière, il y a un autre troisième composant qui est une interface web qui vous permet de. Regarder rapidement vos données, faire des, des requêtes, donc les requêtes en, en Prometheus, c'est du PromQL, donc du Prometheus Query Language. Et souvent, on ne va pas rester dans, dans l'interface graphique de Prometheus, mais on va plutôt construire ce dashboard dans Grafana. Et enfin, on a l'Alert Manager. L'Alert Manager, c'est un composant clé qui va définir des alertes basées sur des PromQL. Ces alertes sont sur des seuils fixes, et donc on a ces trois composants qui fait la valeur de Prometheus. Si on regarde à gauche, on a trois exporteurs. Ces trois exporteurs vous permettent d'avoir une observabilité, une compréhension de ce qui se passe sur vos clusters Kubernetes. Le premier, c'est métrique qui vous donne les santé de vos objets. Deuxième, c'est nos exporteurs, qui donne la santé de vos nœuds, vos serveurs physiques ou virtuels. Et enfin, on a le CI Advisor, qui donne la santé de vos conteneurs. Prometheus est un vrai standard. Au-delà de Kubernetes, quand on regarde... Si vous utilisez un environnement bare metal, on va regarder que toutes les bases de données aujourd'hui du marché fournissent des données au format Prometheus. Quand on regarde l'hardware, c'est pareil. Toutes les données hardware aujourd'hui fournissent des données Prometheus. Que ce soit du messaging, du stockage, que ce soit du CICD, que ce soit même du log, de la gestion de vos pipelines de log, tous fournissent des données au format Prometheus. Et alors pour ceux qui.. Il y a 10 ans de cela, si vous deviez surveiller un, un appliance réseau. On devait faire euh, du SNMP. Alors Déjà, il faut y trouver l'expert en interne qui sache configurer les SNMP. Donc là, c'était déjà le challenge. Et Une fois que c'était activé, ben là, on est très content, on a des données qui arrivent. Aujourd'hui, il y a du hardware physique qui a une interface SN... euh, Prometheus. Ce qui, est, ce qui est juste magique. Donc Prometheus est clairement partout. Donc on a vu la partie observabilité. Donc Prometheus, c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, on va regarder comment automatiser. Et donc pour automatiser, on va rappeler ce qu'on fait aujourd'hui pour ceux qui font du CI/CD. Donc Aujourd'hui, quand tu fais du CI/CD, on va créer un pipeline en production, en staging, en dev. Et on va avoir différents outils qui vont nous permettre de réaliser les tâches d'automatisation qui vont tester, déployer notre code en production, ou en staging, ou en dev. Et donc, du coup, on va interfacer. Donc, je vais prendre ce cette application-là, je vais l'interfacer sur mon pipeline avec celui-là, et puis on se rend compte que c'est fastidieux. Très fastidieux. Et puis après, ce qu'on se rend compte, c'est que j'ai fait un pipeline qui marche, et quelqu'un qui prend euh, ma section de pipeline, il la copie, il la colle, il la met ailleurs, et puis on revient trois semaines ou un mois plus tard, on se rend compte que ce bout de code de mon pipeline, il est partout dans l'organisation. On se retrouve dans un vrai spaghetti d'automatisation qui est compliqué à maintenir, euh, et dès qu'on doit changer d'outil, bah c'est un vrai projet. Il faut changer tous les pipelines de l'organisation, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'utilise Selenium, demain, j'en vais utiliser un autre outil. Eh ben, cet ce changement d'outillage est très coûteux pour une organisation. Donc la maintenance, aujourd'hui, il faut comprendre que le CI-CD, c'est quand même du code qui permet de gérer vos codes, et il faut quelqu'un qui gère ce code. Et donc, c'est quand même très lourd à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour cela qu'il y a quatre ans, d'Inatrace, on s'est dit, tiens, il y a un problème, comment on pourrait faire quelque chose de plus simple Il faudrait une plateforme qui gère tout, sans avoir à créer cette séquence d'automatisation Et bien, ça, la réponse, c'est Captain. Captain est un framework basé sur des cloud events. Donc, les, on, on a des, des étapes dans ma dans chaîne d'automatisation. Et les outils vont souscrire à un événement. Et cet événement, donc je, je m'inscris à un événement test. Captain, lui, il sait pas que c'est l'outil A, B, C, D, il en a rien à faire. Il envoie l'événement. L'outil en question prend l'événement. Il dit Ah, ben, c'est à moi. Et il fait son travail. Donc, le fait d'avoir cette chaîne d'événements, on va translater ce qu'on avait avant, qui était lourd, pénible à maintenir, en quelque chose de beaucoup plus simple. On crée une chaîne, une séquence d'automatisation qui est basée sur un événement, et derrière, on va souscrire des outils aux différents événements de ma chaîne d'automatisation. Et du coup, on a l'automatisation, elle se fait très facilement. Si je dois enlever un outil pour le remplacer par un autre, ben j'ai juste à enlever la souscription et le remplacer par une autre souscription. Donc Captain, comme j'ai dit, c'est à quatre ans. Aujourd'hui, on est projet CNCF. Euh, on est passé de Sandbox à Incubation. On a une command line. On a une un interface GUI derrière. On fait beaucoup de choses. On ne fait pas que du CI-CD. On va expliquer, on choisit à la clé ce a de, de comment utiliser Captain. On est assez souple sur la manière dont ça marche. Et tout est basé justement sur cette notion de SLO, sur la partie S-Series. Donc aujourd'hui, on va, on va essayer de mettre en œuvre dans la démo qu'on va faire l'utilisation des SLO pour valider une chaîne d'automatisation. Donc Captain est au milieu et pour évaluer. Donc je peux avoir, avoir des critères d'évaluation dans ma chaîne d'automatisation dans différentes étapes. Donc je fais du test. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me dise est-ce que mon test est positif ou négatif. Donc je vais faire ça avec des SLI et des SLO. Donc Captain, lui, il n'a pas d'observabilité. Il va s'interfacer sur un, met un metric provider. Donc on a le Prometheus metric provider qui est là pour s'interfacer sur Prometheus. On a un datadog Prometheus provider, euh, datadog metric provider qui va s'interfacer sur datadog. On a aussi forcément Dynatrace. Donc on peut choisir quel outil on veut se connecter dessus et on va définir les SLI sur, dans le formalisme de l'outil cible donc Prometheus, dinatras ou datalog et captain lui est là connaît vos objectifs va récupérer les métriques et va identifier si oui on est bon ou non on n'est pas bon et donc on peut déclencher d'autoréhumidiation en production on peut faire la notification sur slack sur n'importe quoi et donc vous avez vraiment en automatique vous êtes au courant de tout ce qui se passe alors le principe très simple on veut d'abord on va identifier un use case donc on peut faire une croix delivery donc je gère tout par captain mais toutes les organisations aujourd'hui utilisent gitlab jenkins donc ça n'a pas de sens de tout faire le coût de changement pourrait être assez assez lourd à mettre en œuvre je peux très bien utiliser captain pour je veux juste utiliser captain pour valider mes tests donc du SLO quality gate ou je peux mettre en place des scénarios plutôt SREs en production donc je veux faire d'auto-rémédiation je veux faire d'automatisation en production donc je peux aussi utiliser captain pour, dans, dans, par ce biais là une fois que j'ai mon use case j'ai des configurations à euh, envoyer dans Captain. Donc, si je fais du CI-CD, je vais définir un shipyard. Si je fais du Quality Gate, ou le, la rémédiation basée sur des SLI et des SLO, il va falloir que je définisse ces SLI et SLO. Euh, si je fais du test en charge, je vais définir un fichier de workload. Euh, si je fais, etc. etc. Après, j'ai mes outils et après, j'ai les interfaces. Et Captain va provenir une, une interface graphique qui permet de suivre euh, vos différents euh, séquences de votre projet. Et on a une map qui vous rappelle vos différents SLO. Alors si on rappelle, donc je peux utiliser Captain soit qui fait tout, soit Captain fait tout, tout, tout le cycle d'automatisation, soit je vais utiliser que pour tester. Donc là j'ai une cycle, je déploie, je teste, il faut que je valide. Donc ça c'est pas d'utilisation. Ou je peux laisser Captain faire tout, okay, Captain va déployer, va tester, va faire la release, va tout faire. Après on est, on, une fois qu'on a passé euh, la barrière de la prod, on passe en prod. Donc là, je, vais avoir, je peux avoir des besoins de faire des canary -re release des blue-green deployment, je peux faire des rémédiations. Donc à un moment donné, va falloir, pour généraliser une release, il va falloir une, un service qui évalue, qui dit oui, tout est bon, ou non, au contraire, tout va mal. Donc tout ça, cette partie de validation, se fait au travers des SLO. Et comme j'ai dit précédemment, on va, dé, on va interfacer derrière un metric provider, donc Datadog, Prometheus, Dynatrace. On va définir le SLO dans Captain, et c'est Captain qui va lui lancer le... La séquence d'automatisation vers les outils qui, qui vont bien. Alors, donc, on va prendre le cas d'une évaluation. De toute façon, on va le voir tout à l'heure en démonstration. Donc, je fais une évaluation, j'ai fait un test, j'ai envie d'évaluer euh, si mon test il est euh, valide ou non. Donc, du coup, j'ai un service qui s'appelle le euh, Lighthouse dans, dans Captain. Et du coup, ce, ce, ce Lighthouse, lui, il dit j'ai un SLO. Tiens, pour ce service, pour le dev, j'ai un SLO. Donc là, on voit par exemple, j'ai un error rate, j'ai la JVM memory, j'ai le nombre d'appels en base de données, etc. Donc là, j'ai défini tous mes critères et je vais mettre un score. En fait, en réalité, Captain va attribuer un nombre de points pour chaque indicateur que vous avez défini. Donc si j'ai trois indicateurs, dans mon cas présent, j'aurai 33 points par 100, 33 points pour chaque, pour chaque indicateur. Et donc, du coup, en fonction du succès, c'est basé sur le score. Derrière, on va récupérer le SLI. Donc là, je vois que pour ce service déterminé, c'est Prometheus, ou ça peut être Dynatrace. Et donc là, j'aurai un fichier SLI propre à l'outil concerné. Donc si c'est du Prometheus, je vais exprimer comment récupérer cette métrique en PromQL. Si c'est du Dynatrace, soit je peux référer à un dashboard, soit je peux référer à une métrique en question. Donc vraiment, là, il faut bien avoir cette notion qu'on a deux fichiers différents qui permettent de spécifier l'objectif et spécifier comment on va récupérer cette métrique. Et après, une fois que tout a été évalué, ben c'est là où on va mettre le heatmap à jour. Euh, on peut également faire tout ce qui est une séquence complète, hein, de, de déploiement, de test. C'est ce que j'ai fait dans ma démo d'ailleurs. Euh, et en fait, on va bien voir que Captain, au travers de cette approche, euh, va pouvoir décider par lui-même de dire euh, je déploie en dev, tout passe bien, tout est vert. Ben, pourquoi, je vais, pourquoi attendre Je vais passer en staging. Donc il déploie, si tout se passe bien, ben, pourquoi attendre, je vais passer en prod. Donc, en quelques minutes, en fait, si tout c'était vert, vos microservices peuvent partir en prod en, en, en direct. La valeur de Captain, c'est que c'est extensible. On a plein de plugins. La valeur de l'open source, c'est que chacun peut contribuer, créer son propre service dans des use cases différents pour déployer, pour gérer la validation. Donc, on est dans Artifact Hub, on est dans GitHub, bien entendu. Euh, et aussi, on a cette CLI. Donc, cette CLI, ça va s'interfacer avec Captain. Au travers de Cloud Events. Donc, soit j'ai la CLI et j'envoie un appel Captain via cette CLI, soit au contraire, je suis dans Jenkins, dans GitLab, j'ai envie de m'interfacer dans Captain, j'envoie un appel HTTP avec un bon payload, puisque c'est le principe des Cloud Events, et là la chaîne va se lancer. Alors, on va voir les, la petite démo. Alors, la première démo, alors, on va voir en fonction du temps qui nous reste. Euh, la première démo, on va vraiment utiliser Captain pour faire du test en charge. Que je ne sais pas si vous avez fait le test en charge dans votre vie, mais le gros problème du test en charge dans l'automatisation, c'est qu'aujourd'hui, on fait du test en charge, on valide automatiquement, donc on a une chaîne automatique qui lance tout, et puis après, on sort, le, on, sort on a un statut qui est vert, et puis souvent on se dit, ah mais j'ai pas confiance, je vais comme analyser moi-même. Et ça, ce n'est pas normal. Donc on n'est plus dans l'automatisation, on, on est dans une fausse automatisation, où là, on arrête l'automatisation, on a besoin d'avoir quelqu'un qui regarde le résultat pour dire, oui, c'est un vrai vert. Et donc, l'objectif ici, c'est qu'on va exprimer nos SLA et SLO. Et comme vous avez vu, avec, si on crée plein de SLA avec plein de règles différentes, on a cette notion de poids, de SLA plus important. Et bien, du coup, on a une règle de validation qui va être beaucoup plus complexe. Et on va pouvoir avoir confiance au, au positif qui a été sorti de la chaîne de automatisation. Donc, là, dans la première démo, c'est qu'on va utiliser K6. Il n'y a pas l'intégration avec K6, justement. Donc, je vais mettre en avant le fait qu'on a un job exécuteur, donc qui peut lancer n'importe quoi. Et, euh, et donc, du coup, ça va automatiser la chaîne de validation. Et après, on va avoir la partie rémédiation si on a le temps. Alors, première chose. Bon, ça va. Je peux te bavarder, hein. il faut faire attention. Alors, ici, on a Captain. Donc, déjà, si vous voulez vous intéresser sur le projet, captain.sh, c'est le site internet. Euh, on a la documentation, on a pas mal de tutos. Donc, vous pouvez, étape par étape, vous pouvez suivre. Des tutos sur l'utilisation de Captain avec euh, Prometheus, avec Dinatra, avec plein de choses. Donc, déjà, si vous êtes intéressé, commencez par un tuto. Ça permet de voir un peu et comprendre un peu comment ça s'interface dans votre environnement et la valeur qu'il y a, qui a derrière. Deuxième chose qu'il y a ici, c'est Captain. Donc là, je suis sur le Captain Bridge. Donc là, j'ai un projet. Ici, on voit Captain. Donc là, on, ici, il listera tous les projets qui sont disponibles. Donc là, j'ai que le Online Boutique. Donc, il y a cette notion de je crée un projet et dans ce projet, j'ai des services. Une, une architecture microservices. Donc là, aujourd'hui, j'ai qu'un seul service qui s'appelle le Product Catalog, qui est ici. Et derrière, je vais avoir définir une séquence. Donc je vais dire, ben, j'ai trois environnements, dans mon bon, cas présent. J'ai du dev, j'ai du staging et j'ai de la prod. Et donc après, je peux aller regarder une séquence en, en, en particulier. Et tiens, je vais regarder la séquence qui s'est passée tout à l'heure, que j'ai lancée il y a quelques minutes, euh, sur la partie dev. Et donc je peux voir qu'on a fait un déploiement. Donc le déploiement, il se base sur Helm. Donc il faut, faut mettre à disposition une Helm chart. Et Captain va pouvoir le déployer. Euh, ici, j'ai une tâche automatique, donc là, j'ai lancé un test de charge avec K6, euh, et après, on a la partie évaluation. Donc là, on est sur la Quality Gate proprement dite. Donc, quand on parle d'évaluation, et après, bien sûr, là, il a, il a, on a récupéré les métriques associées, et puis, comme on avait un critère, si tout se passe bien, mais il est passé automatiquement en staging. Donc, il a, il a lancé en Dev, il est passé à quelques, cinq minutes plus tard, il était déjà en staging, et 10 euh, minutes plus tard, il était déjà en prod. Là vraiment grâce à ce, ce mécanisme, je peux lancer des chaînes d'automatisation euh, des chaînes d'automatisation complètes sur, sur mon environnement. Donc après je peux regarder ici si je veux un peu cette notion de Quality gate. Donc là sur le dev, euh, oh ah tiens c'est moi que je sais pas, c'est bizarre ça. Euh, donc là j'ai, on va regarder plutôt sur le staging. Donc là j'ai différents ici euh, SLI que j'ai exprimés. Donc je peux regarder ici euh, tous les statuts euh, avec les objectifs que j'ai fixés et le score que j'ai eu. Après rien ne m'empêche de regarder la valeur de chacun des indicateurs euh, de manière ta... au niveau du tableau. Après, je peux aussi aller en charts, donc regarder les valeurs de chacun des chaque indicateurs. Mais encore, encore une fois de plus, ce n'est pas un outil d'observabilité, à aucun cas. C'est un, un, un outil qui va vous permettre d'automatiser la prise de décision dans un cas de test ou dans un cas d'autorimédiation en production. La particularité de Captain, à partir du moment où vous faites du continuous delivery, ce qui a été mon cas, euh, vous devez interfacer avec un repo, donc un repo GitHub, un repo GitLab un repo Bitbucket n'importe lequel donc là ici moi j'ai interfacé ici un, un repo qui s'appelle euh, e -store shop parce que c'est on a une boutique de Google et vous allez voir qu'en fait ce repo il est complètement vide ah, bon, il y a un petit problème internet donc ce repo est complètement vide mais quand on aura accès au repo euh, vous allez voir qu'on a Captain a créé automatiquement des branches donc dans ce repo il a créé une branche Dev, parce que dans mon cas il y avait dev, staging et prod. Donc il y a trois branches, dev, staging et prod, et tous les fichiers de configuration associés à chaque environnement sont présents dans GitHub. Dans GitHub ou non, enfin, là, dans donc présent GitHub. Donc en fait il y a vraiment cette notion de je stock, je modifie des configurations, je fais un commit, et donc on, du coup si on a besoin de revenir en arrière et utiliser de manière euh, inexpliquée euh, autre chose que, que l'automatisation qui, qui est fournie par Captain, on peut le faire très bien euh, avec les fichiers qui sont présents dans Captain. Donc là si on regarde ici, on voit tous les différents. Euh, Branches. Donc là, je peux aller dans la branche de dev, et on va voir que ici j'ai euh, le product Catalog qui est le seul service que j'ai mis à disposition sur l'environnement. Le, et je vais voir mon M-chart qui est ici. J'ai mon job parce que je fais de l'automatisation via un job ex exécuteur. Et j'ai tout ce qui est SLO qui est présent ici et Prometheus. Et les indicateurs, dans mon cas, j'utilise Prometheus avec les métriques Prometheus qui sont exprimées ici. Quoi. Donc chaque, chaque projet aura une arborescence similaire. Donc on peut très bien revenir et avoir accès au fichier si besoin. Donc ça c'est la première chose. Donc on va regarder maintenant au niveau du code comment ça se modélise, tout ce que je vous ai montré. Donc première chose, ici j'ai créé le projet. Donc, quand j'ai créé le projet, j'ai défini ce qu'on appelle un shipyard. Donc on va définir les différentes étapes de ma chaîne d'automatisation. Donc là j'ai dit que j'avais une séquence de dev et dans dev j'ai une séquence qui s'appelle delivery. Et dans cette phase de delivery, on va passer d'abord un sur déploiement. On est sur un déploiement direct parce que c'est du dev. Et après, on va lancer un job qui s'appelle K6 Component Testing. Enfin, et après, on va demander l'évaluation. Et l'évaluation va se faire sur, 5 minutes, sur les dernières 5 minutes. Puisqu'en fait, je sais que mon test ne dure que 5 minutes. Sur le staging, ça va se déclencher si la séquence de dev-delivery a été réalisée avec succès. Donc, si elle s'est réalisée avec succès, Captain va automatiquement, dé automatiquement, dé automatiquement déclencher la séquence liée au staging et va faire exactement la même chose. Donc là, on est sur un déploiement direct. On va lancer un job qui s'appelle K6 et on aura une évaluation sur les dix dernières minutes. Donc c'est assez simple. Donc on est sur du YAML. C'est un peu, on est très proche de la, la culture Kubernetes euh, et ça se, passe, ça, ça, ça se représente de cette manière-là. Maintenant, on va regarder. Euh, je voulais vous montrer le job en question. Donc là, j'ai deux jobs K6 euh, component qui lance le job K6 et on a le job qui s'appelle K6 tout simplement. Donc là, on a K6 ici qui est lancer un test composant, donc là c'est un, un, un microservice en GRPC, donc je vais m'interfacer sur l'interface de ce microservice via GRPC, des tests de GRPC, et ici je définis tout simplement, ben, j'ai un job qui va s'inscrire à cet événement, donc K6 Component, et ici je vais démarrer une, un conteneur en question, et je vais lui envoyer les variables d'environnement. Et, et en fait tous ces éléments-là, ça permet de passer et créer dynamique, dynamiquement. Euh, le lancement du conteneur avec les, événements, les informations que, les, euh, qui ont été présentes dans le cloud event. Euh, L'autre test que je voulais vous montrer, c'était le end-to-end, -end. donc là on est sur la même chose, mais avec un autre conteneur, mais on est dans la même logique. Maintenant, regardons la définition des SLI et des SLO, parce que derrière, on lance le test, le test s'est exécuté, on est très content. mais derrière, il va falloir valider euh, la, la, le bon fonctionnement du test. Donc là, j'ai deux fichiers, j'ai le SLI, comme on a expliqué tout à l'heure, et j'ai le SLO. Donc on va regarder le SLI. Le SLI, dans mon cas présent, sur ce component testing, je vais regarder le temps de réponse de mes appels GRPC. Donc là, c'est juste sur une promql classique. Donc si je connais les métriques que j'ai regardées dans Prometheus, je vois la, la valeur de la métrique, je peux faire la bonne, bonne, bonne promql, la renseigner dans mon fichier SLI, et c'est réglé. Je donne un nom à cette métrique, et après, quand je vais définir mon objectif, je vais y référer ici, tout simplement, au nom de la métrique, et je vais dire, ben moi, si cet appel GRPC est inférieur à 10 millisecondes, c'est bon. Euh, et si c'est en warning, si c'est inférieur à 20 millisecondes. C'est-à-dire que si c'est supérieur à 20 millisecondes, je suis en erreur. Donc là, c'est la manière d'exprimer de, de, finalement cette, euh, ces objectifs associés. Quoi. Alors, donc là c'était le premier cas de test, le cas d'utilisation. Euh, en réalité, je vais juste vous montrer une chose, c'est qu'en réalité, dans Captain, si je réponds bien, le Wi-Fi est un peu mort. Alors, ah, bon. voilà. et donc du coup, on a les, sur un projet en question. On peut configurer donc soit tout ce que j'ai montré, on peut le faire euh, via les fichiers YAML, mais on peut très bien euh, complémenter la, la configuration vers l'interface graphique. Et dans mon cas présent, j'ai une intégration, donc on voit tous les, les services qui sont aujourd'hui enregistrés dans cette séquence d'automatisation. Euh, et dans mon cas présent, j'ai ce fameux job exécuteur. Et ici, je vois ici que ce job exécuteur, il s'est souscrit. À un, nombre, à un certain nombre d'événements. Donc, on a cette notion de j'ai un job qui va se lancer uniquement sur le projet online boutique, uniquement sur l'étape de dev et uniquement sur le service product catalogue. En fait, vous pouvez avoir cette granularité, genre je veux que ce service ou je veux tous les services ou tous les projets. Donc, c'est à vous de voir la généralisation de, de la définition de vos services. Donc, ça, c'était le premier cas d'utilisation. Euh, donc, là, j'aurais pu démarrer, pour démarrer une séquence, je peux vous montrer rapidement hein, si je veux démarrer une séquence. Donc, soit je peux appeler, comme j'ai stipulé précédemment, je peux faire juste un appel API ou je peux utiliser l'interface graphique. Donc là, je vais faire product Catalog, Je vais dire bah, tiens, je vais lancer un cycle de, de, de, de, de delivery. Donc on, va, on, on se base sur le cycle d'automatisation qu'on a décrit tout à l'heure. Et derrière, je vais dire bah, tiens, j'ai une nouvelle version avec une nouvelle image de, ma, de mon, de mon microservice. On a reconstruit une nouvelle image, une nouvelle référence. Donc on va utiliser une nouvelle image. Donc je vais lui dire tiens, tu vas déployer et tu vas utiliser une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle image. On va prendre cette image-là. Et on va prendre le tag associé. Donc là, je vais lui demander de lancer. Et donc là, automatiquement, il va démarrer la chaîne d'automatisation qu'on a décrite tout à l'heure. Donc il va passer par Dev, il va déployer le service en Helm, et il va lancer les tests qu'on a modélisés pré euh, précédemment. En réalité, ce qui se passe, si je regarde les, les namespaces qui sont dans ce, dans ce cluster. En réalité, on peut voir qu'il a créé automatiquement des namespaces. Donc là, moi, je n'ai rien créé. Hein, C'est lui qui fait tout. Donc il a créé un namespace qui s'appelle Projet l'étape de, de mon projet. Donc là, j'ai un namespace pour Online Dev, j'ai un namespace pour Online euh, Online Prod, un namespace pour Online Staging. Donc du coup, si je regarde à l'intérieur de ce, ce, ce namespace-là, le déploiement est réalisé dans ce namespace concerné par rapport à l'étape où je suis dans, ma, dans mon automatisation. Et la version du conteneur que j'ai stipulé tout à l'heure va être déployée dans, la, dans chacun de ces namespace en fonction du cycle où on en est dans l'automatisation associée. Donc, ça, c'était vraiment pour la partie CI, euh, on va dire complètement CI-CD. Et comme j'ai bien dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire tout avec. On peut dire, tiens, j'ai juste utilisé la partie euh, Quality Guide, donc je vais juste définir mes SLI et mes SLO. Mais j'ai quand même ce besoin de définir un service, définir un projet, puisque derrière, quand j'ai défini un objectif, je faut qu'il soit rattaché à un projet et à un service. Donc ça, c'était pour la partie automatisation sur la partie test en charge. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la rémédiation. Donc là, la rémédiation, je ne sais pas si vous connaissez le concept. Je suis en production, j'ai un événement Lambda qui a été détecté par l'alerting de Prometheus ou l'alerting de n'importe quoi, et je vais envie de déclencher une chaîne d'automatisation. Je sais que je suis dans un cas de figure où je suis en train de consommer trop de mémoire sur mon conteneur. Je sais que je vais avoir un OOM kill, donc mon conteneur, va, enfin mon pote, va être tué par Kubernetes. Donc, j'ai une chaîne d'automatisation, je, bah, je vais juste redémarrer ou je vais rajouter un nœud supplémentaire pour essayer de donner un peu, dégager un peu plus de mémoire. Euh, donc, je peux avoir n'importe quoi. Et donc, là, le concept est, il est particulier où, justement, j'ai un système tiers qui, lui, a détecté un problème. Il va envoyer un appel à Captain et Captain, lui, va déclencher l'automatisation qu'on a décrite dans un fichier de rémédiation. Donc, là, si on regarde dans le code, là, je ne vais pas le lancer parce qu'on est un peu, un peu short et j'aurais pris des questions. Ici, je vais définir ce qu'on appelle un fichier de rémédiation qui va être attaché à la prod et un service et un projet déterminé. Et donc là, je vais dé déterminer les choses. Donc là, si j'ai un problème de type out of memory, bah, je restart mon pod. Donc là, il va lancer un job de restart. Euh, si je suis un problème de type euh, le temps de réponse est trop, trop important, bah, là, je vais autoscaler automatiquement. Donc je rajoute un, un pod supplémentaire. Euh, si je n'ai si pas du tout de problème qui a été envoyé par le système tiers, donc là, je lance euh, le cycle normal. Automatisation, et dans mon cas présent, c'est je redescends un réplica, un seul réplica. Donc là, vraiment, on voit que c'est assez simple. Et derrière, quand on regarde ici, dans la prod, j'ai mon job exécuteur qui est défini. Et ici, je vois que j'ai mes différents euh, euh, jobs qui, qui vont être euh, appelés en séquence. Donc là, restart, dans le cas où j'ai je besoin je de redémarrer, bah je fais un bash, je fais cube kubectl delete, et je supprime le pod en, en question, etc., etc. Donc là, on va pas le lancer, mais la logique, elle est très similaire. Euh, et, et donc là, Captain ne fait que la rémédiation. Donc vous pouvez très bien utiliser euh, Captain dans ce contexte-là. Voilà, euh, pour aujourd'hui. Petit rappel, donc, ma chaîne YouTube, c'est Is It Observable. Donc je, comme j'ai mentionné précédemment, euh, j'ai essentiellement des tutos sur euh, Kubernetes, sur Funbit, sur OpenTelemetry, sur n'importe quoi. Euh, la chaîne, elle a moins d'un an. Euh, j'attends des feedbacks. Pour améliorer le contenu, il faut des feedbacks, donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, si c'est mauvais, dites-le moi, comme ça moi je sais que c'est mauvais et que je dois m'améliorer, mais sans feedback, on ne peut pas s'améliorer, donc euh, merci d'essayer de, de consommer si, autant, autant que possible ces vidéos, elles sont, elles sont là pour, pour, pour ça. Merci à tous pour, ces, pour écouter et suivre cette présentation, est-ce que vous avez des questions Oh oh. Alors, et... Bonjour. Bonjour, alors moi, je voulais savoir, dans les tests de charge, par exemple, que vous faites, ou autres tests, c'est fait sur des, des, des conteneurs, on est d'accord Captain est un framework d'orchestration qui va tourner sur Kubernetes. Euh, on peut utiliser Captain qui va lancer un appel sur un système tiers annexe. mais okay. Le service qui va lui translater, dire bah, « tiens, démarre ton test », il va juste s'interfacer sur un système qui est dans le cloud ou ailleurs. Mais ah, il, on, on a besoin d'un pont qui va dire euh, qu'est-ce que ça veut dire lancer un test. D'accord. Je, je me questionnais sur la pérennité des données, les logs par exemple, si on veut les étudier par la suite et tout. En fait, on, on peut... Là, là j'ai pris K6 où il n'y a pas une vraie intégration. Ouais. Mais par contre, il y a une intégration avec Jmeter. Donc là, on peut euh, lancer des tests soit dans le cluster, soit en dehors du cluster. Une intégration avec euh, Neoload de Tricentis. Et donc, il va. là, dans le, ce cas présent, il ne s'interface pas sur... Euh, do, sur un pod ou un conteneur qui est dans le cluster, ouais, il envoie oui. un API à la, à la plateforme SaaS ouais. et lui, la plateforme SaaS fait son travail et puis notifie quand il a fini. D'accord, merci. Bonjour, euh, moi c'était sur la remédiation en fait, euh, ce que les exemples que vous avez don... enfin je suppose que la, la réponse est qu'on peut faire plus, mais euh, sur les exemples que vous avez donnés, euh, en, en Enfin, quelle est la différence entre ce que fait Captain et ce qui est natif à Kubernetes Parce que par exemple, l'out of memory, euh, en théorie, c'est censé cracher le pod, donc il devrait être restarté automatiquement par Kubernetes. Alors oui, mais si on est en série critique d'out of memory, c'est-à-dire que y a, je ne sais pas si vous connaissez Kubernetes, mais il va rescheduler le pod, mais s'il n'y a plus de nœuds disponibles, ben, il ne peut plus rescheduler. Ah, oui, oui, ouais. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à déclencher la rémédiation avant qu'on soit tué. En fait. L'objectif, c'est on okay. veut réduire au maximum le downtime. Donc là, c'était des exemples assez basiques. Mais par exemple, je sais qu'Orange utilise en interne, et ils font des, des, plateformes, des, des stacks d'exécution automatique pour faire de la rémédiation sur des problèmes bien, bien, bien précis. En fait, okay. il faut, pour mettre la rémédiation en place, il n'y a pas de secret. Il faut déjà comprendre la problématique et se dire comment je pourrais la résoudre très facilement avec une chaîne automatisation. Ouais, en fait, l'idée, c'est effectivement de détecter les problèmes avant qu'ils arrivent, quoi, voilà. euh, avec les indicateurs. C'est ça. Okay, ouais. Merci. Il y avait d'autres questions ouais. Oui. Je, si, on, si on a des, des déploiements sur plusieurs clusters Kubernetes, entre la prod et leur prod, j'imagine que c'est supporté Oui, tout à fait. On a, on a cette notion de remote job executor. On, a, on peut avoir Captain dans un cluster et il y a un autre cluster à côté et on va s'interfacer sur l'autre cluster. Évidemment, en fait, comme, comme je l'ai mentionné précédemment, on est sur un framework de Cloud Events. À partir du moment où on peut envoyer un appel HTTP avec le payload Cloud Events et que, le, et que vous avez le, le, le trafic HTTP qui est autorisé, enfin tout est, tout est autorisé, donc le service en question qui est situé ailleurs dans un cluster, lui, va faire son travail que, qui est demandé. Alors on a encore un peu du temps pour des questions, s'il y en a d'autres. Non Alors, oui euh, euh, Au niveau de... de euh, comment dire En termes de gouvernance autour du projet euh, et de, de forcement de l'intégration, c'est la CNCF, je crois ou Alors Le projet est, est, appartient à CNCF depuis qu'on est, euh, de, qu est en sandbox. Euh, la gouvernance, elle est gérée euh, par les équipes internes. C'est-à-dire qu'on a... On a un community manager qui a travaillé chez Dynatrace. Est... En fait, moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle le programme Office. Enfin, C'est tout ce qui est open source. On n'est pas là pour forcément travailler avec des outils Dynatrace. On est là pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre de projets open source ou inner source. Et après, aider les projets CNCF. Donc, dans ce contexte-là, l'équipe Captain, comme c'était les gens qui ont créé les produits, bah, ils, sont... ils gèrent la communauté. Donc, on a des développeurs internes et on a des... bien entendu plein de contributeurs externes qui participent et qui font de la maintenance sur le projet. Quoi. En fait, la particularité, c'est que Captain depuis qu'il a 4 ans, il y a un an et demi, on a, on a lancé une, une offre SaaS qui est un module dans notre plateforme Dynatrace qui s'appelle Cloud Automation. Et derrière, en fait, on est sur du Captain Manager avec plein de choses d'entreprise qui est automatiquement embarqué dans Captain. Quoi. Mais oui, aujourd'hui, c'est CNCF. Le, le code appartient à CNCF. À partir du moment où on a un projet open source et qu'on se, on veut faire partir de CNCF. Vous, vous, vous déléguer, vous donner la, la propriété intellectuelle du code à CNCF. C'est un projet purement open source. Et Après, derrière, on a la, la partie committee manager qui, qui va gérer et on a une équipe de mainteneurs euh, propres qui, qui sont là pour euh, gérer les releases, euh, gérer les bugs, comme un, comme un projet classique. Ok. Euh, alors, merci beaucoup. C'était excellent. Je, je me suis régalé. Euh, je pense qu'on peut l'applaudir.